Vous vous rappelez du mec qui s'est fait assassiner avec de la merde dans la bouche Bah figurez-vous que l'enquête, elle est complètement au point mort. Aucune information, aucun indice. J'ai jamais vu ça en 60 ans de carrière. Le seul truc que j'ai eu, c'est ça. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit en lien avec l'enquête. Hé bah, Horatio, les roues, ils puent de la bite euh. Mais putain, je suis pas roux, je suis au burne. Enfin bref, on était complètement dans la panade. On n'avait aucun indice, mais... Tout le monde fait des erreurs. Mais le pire, c'est quand c'est à la vue de tout le monde et personne ne voit rien. C'est là où on voit un bon enquêteur. Le truc, ça apparaît carrément dans les journaux et personne ne voit rien. Personne ne dit rien. Même le suspect numéro 1, il a l'air d'en avoir strictement rien à foutre. On va remonter jusqu'à lui et on va le débusquer, cet enfoiré. Comptez sur Horatiocrade. Salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. Je pensais pas déjà refaire une vidéo. Bon, en fait, il y a eu des infos qui sont sorties, mais elles ne sont pas sorties cachées, tu vois. Elles sont sorties bah, carrément dans les journaux. Donc, ce n'est pas un journal français, c'est un journal néerlandais. Mais il empêche que tout le monde y a accès et ça m'étonne qu'on ne soit pas plus à avoir sorti l'info. Puisque dans cet article, ils nous disent quand on va commencer l'eFootball Pro et quand on va sortir du coup eFootball. Alors, on n'a pas la date exacte. Mais on a le mois, donc tu vois que d'une saison printemps, on arrive à un mois précis. Et bien rien que ça, je trouve que c'est complètement fou. Mais c'est pas tout parce qu'en fait, dans cet article, il y a encore des joueurs pros différents de ceux qu'on avait déjà eu et dont je vous avais déjà parlé. Notamment le champion d'Europe 2021, tu vois. Donc là, il y a Venom, il y a Roxa, il y a des gros joueurs, tu vois. Il n'y a pas des petits pains -pain de n'importe où. Qui nous parlent précisément du gameplay. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner la date. Et on va mettre les choses au clair. Non, eFootball n'est pas un bon jeu, que tu maîtrises ou pas le jeu, parce que eux, je pense qu'ils maîtrisent encore bien, bien mieux que nous. C'est parti pour la vidéo. Le truc le plus étonnant dans ce genre de vidéo, tu vois, c'est qu'en fait, Konami, bah, c'est soit ils en ont franchement rien à foutre, soit bah, ils surveillent même pas ce qui se passe sur leur jeu parce que là, bah, c'est un article, comme je vous l'ai dit, néerlandais, qui parle d'une date de sortie carrément et du début d'une compétition avant bah, que même les clubs ou que l'éditeur en parle. Alors ça, les clubs, forcément, ils le savent, puisque c'est eux qui en ont parlé, c'est des joueurs qui appartiennent à des clubs. Ils ne disent pas, bien sûr, qui c'est, mais bon, c'est parmi ceux-là. Ce qui fait que moi, vu que j'appartiens à la s Monaco eSport, eh bah, bien, vous voyez, j'ai une source qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est parce que je travaille à la s Monaco eSport que j'ai ces infos. Maintenant, j'essaie d'être précis et puis qu'on ne me mette pas dans la sauce pour ce genre de truc. Donc, tu vois, cette info, je l'ai eu là. Mais j'avais également entendu des rumeurs d'autres clubs puisque bien sûr, je connais quand même pas mal de monde maintenant. Cette date, bah, ça va tout simplement être en mars. Donc, mars, c'est le début du printemps. On aurait pu craindre que ça arrive. Beaucoup plus tard, mais non, ça va arriver au mois de mars qui fait que bah voilà, e football Pro va devoir se jouer sur 3-4 mois puisqu'en général, ça termine en juillet. Et donc, ça va être un calendrier très dense. Moi, personnellement, e football Pro, bah tu vois, ça, ça me hype. J'ai hâte d'y être parce que je sais que e football Pro, quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais jouer, mais à commenter, à regarder et à suivre, bah en fait, ça va être tout simplement kiffant. Donc voilà, ça, j'ai hâte d'y être. Mais je vous ai dit qu'on allait également parler de gameplay parce que dans ma vidéo d'hier, je vous disais que pour moi, il e football bah, c'est de la bouse. Voilà, c'est mon avis, c'est de la bouse. Et il y en a qui sont encore venus me dire, non mais Luther, c'est parce que tu ne maîtrises pas le jeu. D'une Je ne suis pas d'accord. Pourquoi Depuis la sortie d'e-football, j'ai dû faire 20-30 matchs. Sur les 20-30 matchs, sans me la raconter, j'ai dû en perdre 3-4 maximum. On peut donc dire que je maîtrise quand même bien le jeu, tu vois. Mais du coup, je trouve que c'est pas bien quand même, tu vois. Ça n'est pas parce que tu gagnes tes matchs, c'est pas parce que... Tu réussis des trucs que le jeu est bien mais ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire les amis c'est pas qu'on parle de nos goûts tu vois c'est qu'on réussisse à se mettre au-dessus de ça c'est qu'on réussisse à être un petit peu impartial honnête et puis avoir un esprit critique pas juste juger sur les goûts parce que forcément on va dire que si tu mets 10 mecs autour d'une table, tu mets 10 crottes de chiens, tu vois, des vraies crottes de chiens, tu vois, des, des fraîches, des, des belles, une belle crotte de chiens. Tu vois, et tu dis aux 10 mecs, bon voilà, les gars, vous allez croquer dans cette crotte de chiens. Bon, déjà, c'est bizarre. Mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, tu vas comprendre. Il y a fort à parier que tout le monde trouve ça dégueulasse. Tu vois, tout le monde trouve ça dégueulasse. Mais si un seul des 10 mecs te dit, bon non, bon, franchement, moi, moi j'aime bien. Je ne peux pas dire que j'aime pas. Franchement, si tu prends le temps de bien goûter, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, moi franchement, je trouve que c'est pas mauvais. Est-ce que pour autant on peut dire que les autres se trompent Est-ce que pour autant on peut dire que bah du coup, c'est bon S'il suffit qu'il y ait un mec qui lui kiffe, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est bon Non, et bah pour moi, le football, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a quelques mecs et franchement les gars, je vais pas vous mentir, vous êtes vraiment très très très très minoritaires. Vous êtes peut-être 5% des joueurs. Mais encore une fois, il faut bien comprendre ce que je dis. Que vous aimiez, c'est une chose. Ça, j'accepte totalement que vous aimiez. Mais de dire que parce que vous aimez, c'est un bon jeu, là, les gars, je ne suis pas d'accord du tout. Donc là, encore une fois, bah, ce n'est pas moi qui vais parler. C'est des joueurs pros. Et là, ceux qui me disent que c'est parce que je ne maîtrise pas le jeu. Si là, vous me dites que bah, des joueurs pros, eux, ils ne maîtrisent pas le jeu, bah, là, je ne peux plus rien pour vous. Si vous vous pensez meilleur que le champion d'Europe 2021, que des joueurs qui ont joué pour des gros clubs qu'on fait du football pro, là les gars, c'est plus de l'honnêteté qu'il vous faut, là, c'est qu'il vous faut des, des... Là il vous faut des grèves d'organes, les gars, là il vous faut des grèves de parties de cerveau ou des trucs comme ça. Donc en fait, ils disent quoi dans l'article les joueurs Ils disent que bah, tout simplement, en fait, le jeu bah, n'est pas jouable. Voilà, même en s'entraînant, même en bossant, bah en fait non, malheureusement, le jeu n'est pas jouable, ni pour kiffer, et encore moins pour faire de l'e-sport. Mais c'est pas tout les amis, parce que qui dit ça qui dit que le jeu n'est pas jouable ben Konami, tout simplement. Konami, carrément, nous dit que le jeu n'est pas jouable. Pourquoi Déjà, sinon, il nous aurait sorti l'eFootball Pro bien avant. Il faut savoir que sur les partenariats avec les clubs e-sports, les gros clubs, notamment Manchester, la Juventus, le Barça, le Bayern, là tu vois, je te parle de vrais mastodontes de l'eFootball Pro, notamment des mecs qui ont des partenariats exclusifs et qui, eux, au niveau visibilité, non que ce jeu, bah pour faire de la visibilité sur l'e-sport. Croyez-vous qu'ils soient d'accord pour attendre le mois de mars Vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Non, les clubs, ils sont pas du tout d'accord. Donc Konami, en fait, eux, leur but, c'est de le sortir le plus tôt possible. Sauf que eux, ils se sont désavoués là, en disant qu'ils ne peuvent pas sortir l'e-football pro avant le printemps. Je vous dis, si le jeu, ils l'avaient eux-mêmes trouvé jouable et trouvé bien, l'eFootball Pro, on l'aurait eu dès le mois de décembre, comme d'habitude. Donc, encore une fois, les amis, que vous aimiez le jeu, c'est une chose que je respecte totalement. Mais que ceux qui disent que ce n'est pas un bon jeu, vous leur disiez qu'ils ont tort. Parce que vous vous aimez le jeu et que c'est juste parce que ils n'ont pas pris le temps de le tester ou pas pris le temps de le maîtriser bah non je suis désolé c'est totalement faux et des exemples j'en ai à l'appel à l'appel à l'appel que ce soit les joueurs pros que ce soit bah, des mecs qui passent des heures et des heures et des heures sur les jeux de foot des journalistes dont c'est le métier même konami c'est des avoués là les gars faut juste être objectif et croiser les doigts Surtout, croisez les doigts plutôt que de défendre ce jeu qui est éclaté. Unissons-nous et croisons les doigts pour qu'au mois de mars, nous ayons un bon jeu de foot. Et là, on sera tous d'accord et on pourra débattre de petites subtilités du gameplay. Certains, encore une fois, aimeront, d'autres n'aimeront pas. Mais en général, on arrive quand même tous à trouver un terrain d'entente en disant la qualité du jeu. Et c'est ça peut-être le plus important et si on est honnête, et objectif. Honnête aussi avec nous-mêmes, parce que faut pas s'excuser d'aimer le jeu, faut pas s'excuser de prendre du plaisir, ça, c'est tout à fait défendable. Mais honnête, en ne défendant pas un jeu qui, pour moi, est indéfendable de l'avis de l'extrême majorité des joueurs. Voilà, c'était Luthor, mais aujourd'hui, je voulais quand même faire vidéo, parce que c'est quand même important, les gars. Le jeu, il sort au mois de mars, et le mois de mars, en fait, c'est quand même dans longtemps. Allez <coughs> Allez, je vous fais des bisous les gars, c'était Luthor, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt, ciao les gars